Salut mesdames et messieurs, salut à tous, nous retournons encore pour nous capables d'avoir une nouvelle vidéo sur QuickBooks. Je veux dire, nous parlons plus particulièrement avec les artisans qui travaillent et puis qui gagnent pour remettre soit de vie ou bien en facture, ou bien une euh, facture à partir de vie. Ça de vie. c'est les unités de mesure sur QuickBooks, on va faire facture, on va prendre mettre unités de mesure. Donc, il y a une façon pour pouvoir faire ça, nous parlons de ça normalement. Surtout, pour commencer, c'est lorsque vous va faire développer le commerce, et puis on va entrer les articles. Et pour commencer, nous parlons déjà dans la liste. et puis pour nous parlons de liste d'articles. Et item list, nous faisons un item list. Comme nous-mêmes nous avons nous de mettre sur la liste des icônes. et une sorte de raccourci pour les besoins. Nous allons cliquer sur les directement. Donc, ça pour nous fait nous allons créer chaque article qui concerne nous dans le domaine et de l'artisanat, et soit maçon, peintre, en bâtiment ou bien carréleur, n'importe quoi. Mais si ce ou, ou sont artisans et, ou bien plombier, n'importe ce a. Donc, si on a fait facture, on a fait facture, mais qui vient pour capable de faire article, pour capable de sortir bien avec des unités de mesure. Là, là en bas, on fait et, item et puis nous fait new. Et puis, il y a là, le cap qui est service, parce que c'est un service que nous avons Et puis, non, a été dans la partie item, nous pouvons commencer à écrire et à Par exemple, si c'est un maçon courrier, on va faire une dalle de béton. On va commencer la fondation. La fondation. On commence par exemple, on connaît que va faire en ligne, on va monter un mur en poli. Ça, son euh, mur là, c'est euh, linéaire que c'est selon longueur et hauteur que on va le définir. Donc, nous allons nous faire et nous capables de, par exemple, et, et, et, et, fondation et Parfait. Par exemple, comme ça, nous avons plus qu'on qui a pas de parfum. ou bien béton. Et puis, dans l'unité de mesure-là, c'est ce qui est important. Dans l'unité de mesure-là, nous, nous, nous, nous, nous cliquons sur la flèche-là, et puis nous faisons « Add new ». Et puis, nous avons une liste d'unités de mesure de type. Que, qui là, Nous avons premier, nous gagnons deuxième, nous gagnons longueur, nous gagnons poids, volume, et nous gagnons volume. Nous avons, si c'est un terrain, en mètre, en mètre, en mètre carré. Et en tant mes yeux par jour Et, et puis nous avons ordre Nous avons un ordre là parce que nous, même, nous voulons écrire Sans que nous voulons mettre la donne Nous faisons fait next Et puis là, nous avons a parlé de mètre linéaire. Nous avons dit, par exemple, nous avons marqué linéaire. Ok, c'est longueur béton mais linéaire là, nous sommes capables de définir par ml L On, on vous mettre la majuscule, nous la majuscule M -L Pour être capable de bien paraître Et puis nous dit fini et puis, dans la description, nous sommes capables de mettre par exemple, même ça, nous avons dans le fondation et montage de murs en bloc. ça dit. OK? Et puis, vous mettez prix par mètre linéaire que vous fait là. C'est ça qui est important. Prix par mètre linéaire. Par exemple, si vous définissez que vous fait une longueur de mur de 30 mètres là, vous avez dit chaque mètre linéaire, vous fait là à 12 dollars nous mettons 12 dollars et puis dans le côté de Valéa, nous sommes capables de faire des services, on met revenu service, et puis nous fait. Et puis nous allons dans le suivant, dans le next, et puis nous allons monter au lot et article encore, qui parle dit nous, on y a, initié nous c'est le monsieur. Là nous allons monter, mais qu'on a là, nous sommes capables de faire béton. Nous fait dalle de béton. Dalle de béton. Dans dalle de béton, Ok, nous allons chercher une mesure pour nous donner le béton. Le béton, par exemple, il est défini en mètre cube. Et en mètre cube, c'est trois, trois côtés nous que, euh, que gagne. C'est épaisseur, longueur et largeur. Donc, nous faisons mètre cube là. Et nous pensons penser que nous gagnez. Déjà, pour nous pour ajouter, bien nous fait order. Et puis, nous fait next. Et puis, nous allons dans non, nous dit mètre là nous, nous disons mètre cube. En français, pour nous faire bien comprendre. Et puis, ça qui définit, l'abréviation qui définit mètre cube là, c'est M3. OK? Et puis, nous fait finish. Et puis, nous, nous allons aller encore, par exemple, si va faire un ensemble de, de, de, de travaux pour nous, non? là, nous marquons dalle de béton. Si mètre cube de béton, nous fait à 150 euros euh, par mètre cube de béton, nous allons marquer 150 euros, toujours dans le service là, nous faisons next. Troisième partie là, nous allons nous avons un volume, nous avons un mètre linéaire. Nous avons un mètre carré, par exemple. Si, par exemple, on a monté, on a de un mètre carré. mètre carré, nous connaissons une longueur, un petit peu par largeur. Si, par exemple, on se peinture que nous avons fait, ou bien on prix à par chambre, par mètre carré. et Donc, on va dit, par exemple, on dit. Donc, peinture, la peinture, la définir par mètre carré. Là, nous choisis toujours ajouter et puis nous allons dans ordre comme pareil et puis nous euh, mettez par exemple euh, mètre carré. Et puis là, nous mettez M et puis 2 à côté de qui dit mètre carré. Nous entrer et puis là, nous marquer peinture. Par exemple, bah, nous avons dit que nous avons pris le mètre carré, nous la 14 dollars par mètre carré, et puis, nous par exemple, qui sont est capable encore, nous avons un mètre carré, mètre linéaire, nous cube, ça c'est volume, par exemple, poids. Ok? Selon qui artisan, qui type d'artisan, on va faire, on va mesurer le poids, et on va vendre, bah, c'est comment va -ce par exemple, et poids, on met ses poids. Ok? Là, nous va chercher volume, volume, et on a là, nous, et puis, nous allons prendre, par exemple, la partie poire. Nous allons mettre case box, box galon, et poire. Mais là, nous dans l'ordre nous allons Next », et puis nous allons poire en haut Et puis en bas, nous allons marquer « Kilo ». Par exemple, nous de mesure une de mesure là, c'est par kilo, nous allons mettre kilo. Rs qui prix kilo, sì kilo par exemple, poire, si nous vendons un kilo de poire à 2 dollars on va dire 2 dollars. Et puis, on va aller next. OK? Bon, Et puis, on est ensemble. Si on va ensemble, on ne pas définir, par exemple, ni poids, ni mesure ni volume, ni rien. Par exemple, on fait, faire, on va n'importe quel exemple. On va marquer ensemble. On ensemble de barres qui ne pas définir ni par poids, ni par mesure, ni par mètre carré. Et son prix forfait qu'on fait pour lui là nous va le marquer ensemble ouais, là on dit que on marquer ensemble Nous prenons ensemble et puis l'allée qu'on a là nous marquer ensemble de travaux donc nous ensemble là comme si son prix forfait qu'on a pas nous pas qu'étant défini déjà donc nous quittons la 0 pour l'allée n'a fait les a nous même ma belle prix que nous, voulez, nous fait nous faire OK là nous fini qu'on a nous fini faire toute mesure, nous pas le faire Maintenant, nous allons faire de le devis. Nous allons ça. Nous allons par exemple, dans la partie que pour nous faire des devis estimé. Nous choisissons un modèle de devis. Bon. Nous, nous, nous allons tout de suite que dans la partie de devis. L'unité de mesure vient entrer comme euh, euh, un anglais su, supplémentaire dans l'ensemble de euh, blocs de factures. là. allons faire et quatre parties que nous avons apportées, coût, coût total et puis quantité. Par exemple, là, nous choisissons l'article. Nous parlons, par exemple, et là, euh, euh, nous faire nous de montage de mur. Nous choisissons fondation. Ok. Nous que la fondation 1, c'est un mètre linéaire qui est défini, Et fondation, montage de mur en bloc. Nous avons, nous par exemple, 15 mètres linéaires. Nous avons 15, notre prix mètre linéaire est déjà défini à 12, et puis nous allons marquer à la partie de ça, nous avons marqué mètre linéaire, et puis nous avons Et puis, quand y a la, nous allons faire une dalle de béton, nous avons une dalle de béton, prix est déjà défini, mais nous avons 40 mètres cubes de dalle de béton, nous avons marqué 40, mais prix est déjà défini en mètres mètre cubes. Là par exemple nous finissons faire facture là et puis nous allons faire un preview. Nous faisons preview et puis dans les noirs, par exemple, la facture, là, il est déjà marqué mètre cube et mètre linéaire, et puis 40, et puis il va nous allons prier que nous sommes défini à l'avance, et puis nous marquer signature, totale, etc. Donc là, là même, nous connaissons que et la facture noire nous bien démontré, à un client qui a fait deux VIA et qui ça, qui et, et mètre cube là et qui ça qui mètre, prix par mètre cube et puis par mètre linéaire, puis par mètre carré selon ça que nous avons fait là. Donc, Donc, et puis, factu, si par exemple, nous avons un logiciel là, qui est déjà en anglais, nous voulons faire un gens pour ne pas être en français pour que nous, nous capable de bien comprendre et nous sommes capables de, et, et, disons, de faire une façon pour nous de corriger les, pour nous customiser ça pour nous faire nous même nous allons dans formatting en haut, et puis nous allons dans le euh, euh, data layout. nous cliquons là les initiations font une copie nous oui nous faisons une copie et puis nous allons là nous sommes capables changer les données et quand nous marquons estimé par exemple nous marquons deux vies ok si nous marquons le numéro estimé là nous retirons les nous marquons deux vies encore deux vies numéro nous avons dit que nous avons on que nous pas dit pour nous répéter ça encore. Non, avons dit que nous avons dit nous avons nous avons ok nous faire à que française. Okay? Et puis, ça qui nous nous nous nous nous avons marqué compte mais il pas dans facture ça nous des clients, clients, nous aussi nous des clients, clients, nous on étirer, nous nous nous ben, il devient un euh, nom, et puis en, en, en, en pied de page là, dans footer, si nous voulons par exemple, quitter les trois parties marquées, si nous voulons marquer un petit mémo, là, euh, par exemple, nous dit, et pas, pas de crédit, ou bien pas de, pas de remboursement, ou bien 50%, 50 et à la livraison. Uh -huh. À la livraison, nous avons marqué les, tout ça, on sait qu'il si n'y bon, a sur so le facture. en partie parti ça. Mais si nous voulons sortir le so facture, il faut nous dire, nous avons là, dans le côté pour le paix, la, la paix en bas, et puis nous avons toujours gagné le so facture là. Donc nous avons tout, tout dans le total haut et puis si nous voulons signer un paix tout, nous cliquons ça et puis nous avons signé comme si on devons toujours faire nom signer facturé, facture. Et puis, Nombre de colonnes, nous pouvons pas changer. Enfin, parce que nous avons déjà défini le nombre de colonnes. Et puis, le printer nous définit l'imprimante eh, que nous avons. Ça, c'est en tête là. Nous Si nous voulons marquer la majuscule, nous marquons la majuscule. Là, puis encore mieux, fait beaucoup plus d'effets. Et puis, nous avons là, nous avons eh, nos compagnies hein, qui marquent là-dedans. -là. Nous allons faire en bas. soit Si nous finissons, nous allons faire un changement de la Ou bien nous allons faire un designer. C'est-à-dire Nous devons définir exactement qui côté est page à parler. Si par exemple, nous devons définir le côté page nous, bien à page. nous devons passer à la mise en place. Nous devons trop à droite, nous devons avancer un petit peu euh, de côté. Si par exemple, nous devons changer bon, pendant que nous devons faire la là haute, là, nous devons cliquer deux fois sur la et et nous devons changer. Si nous devons faire plus grand, nous euh, devons faire plus grand dans la front et nous devons changer le type de culture. Là on La littérature en arrière, nous la mettons plus foncée, et puis littérale à, à 21 nous quittons la 21 puis et assez 6 et puis nous faisons OK, nous faisons OK, donc nous quittons comme ça. Pareil pour nos compagnons, nous allons cliquer deux fois sur le, dans les, et nous allons le type de écriture pour nous capables changer. Littérale à 12, nous mettons à 14. A, puis, nous voulons mettre en foncée, nous mettons en foncée pour être capable bien paraître, et puis nous faisons OK, ouais, nos compagnons bien paraître, avec toute et bien foncée. Et puis, lorsque nous finissons, nous, finis, nous faisons OK, et puis, nous sommes capables de fermer, fermer. Nous faisons OK en bas et puis nous fermer. Nous fermons Donc, si nous faisons preview, toujours dans l'informatique, après, j'ai un facteur à côté de lalpha donc il y a compagnie bien foncée signature client paraît là-dedans et puis quand on débarque 50% et à la livraison il paraît également et puis nous fermons donc nous avons une facture nous, qui nous et bien customiser et puis nous sommes capables de les nouvelles factures que nous avons utilisé copier si nous t'avons par exemple ballon non par exemple nous allons toujours dans ça et puis, nous parlons de pour nous capables de faire un non-pardon. Par exemple, oui. là, nous nous est dans la première page, ça, et puis nous avons là, dans non-facture, dans le manage template, là, nous cliquer sur lui, et puis dans la partie template, dans, nous voulons, non non-pardon. Par exemple, si c'est devises éclair, nous capables marquer devises éclair. Ou bien nous ne pour nous capables de définir bien les affaires. Et puis, si nous voulons faire une copie, nous faisons fais, OK. Et puis nous connaissons que nous faisons OK encore. Nous connaissons que nous devinons déjà là. Là, par exemple, nous allons faire un devis. Nous allons cliquer dans le template là, nous choisissons le type devis que nous devons configurer. Et puis, nous faisons deviner, nous faisons OK. Et puis, on va, nous choisissons nous, le client. Et puis, pour nos clients nous définissent et nous voulons le cash. Et puis, nous définissons, et puis, nous avons un client qui est déjà correct, ok Et puis, nous ferons, ok, nous fermer le là. À partir de 2 VIA, si nous voulons, de nous VIA, une facture à partir de 2 VIA, nous sommes capables d'utiliser même 2 VIA. Nous dans la liste des clients, des clients, nous. et puis, nous choisissons, nous, nous cache là, on peut pas être bien pour nous gérer non bien, et puis nous déballons des devis de 6 180 ou bien euros. Et puis, quand y là, nous parlons de la même devis, et mon nom dit, nous avons un devis, deux devis à nous faire facture facture. Si nous ne faisons pas faire qu'une correction là-dedans, pas de problème. Nous enlèvons les devis le et puis là, nous allons aller nous dit que nous allons faire une facture à partir de devis à. Nous allons l'emmener, et puis nous dit créer, à partir de ça, nous allons créer invoice, c'est-à-dire facture. Et puis, euh, nous est-ce que nous voulons entrer totalement tout ça que tu dans le devis sans correction euh, pour nous capable de faire facture avec? Les. Si nous voulons, nous disons okay. OK. Et puis, on est là, nous disons OK. Si nous voulons faire un changement aussi, par exemple, et dans le devis, on devrait aller à 12 euros, nous devons négocier avec à 11 ou à 10 euros. On devons faire un changement, vous mettre 10 euros dans la facture là. Là, bon, on va aller du constat où changer le prix, on va et si vous voulez, qui a pris sa net, nous êtes capable de changer. Nous disons, nous n'avons pas besoin, nous disons, ok. Nous avons toujours le même prix de base, nous avons 12 euros, sauf que nous avons 10 comptes discount pour lui. Au lieu de nous faire la 12, nous faisons la 10. Et puis, quand il y a facture à changer, quand il y a là, nous sommes capables d'imprimer. Soit imprimer, ou bien. Donc, devient différent, un petit peu différent. Il y a presque même prix, sauf que le prix seulement changer si nous devons faire des travaux supplémentaires pour lui-même, nous avons choisi ensemble et notre partie client nous fait ensemble et puis comme nous pas défini qu'il y a nous dit nous ajouter un travail pour lui de 120 euros ou bien 120 dollars et puis il vient ajouter et puis qu'on y a là et nous sommes capables d'enregistrer donc non et puis c'est bon voilà. Mesdames et messieurs, c'est très facile pour QuickBooks, pour nous capable de travailler comme ça. Son GC pour est artisan avec commerçant. Lorsque nous avons QuickBooks, nous pouvons faire devenir nous faire facturer. Nous sommes capables de procéder comme ça, là très intéressant pour nous-mêmes. Parce que lorsque nous travaillons comme ça, facture facture est déjà prêt. Et puis, nous en est juste imprimé. Merci à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne là. Et puis, euh, notez notification, notifications, hein? mettez -les sous euh, deux oreilles là pour que, capable toujours de recevoir les vidéos que clair à vous nous-mêmes. C'était nous, tous ces Jonas. bye bye et à la prochaine.